Quels sont tes conseils pour avoir de bonnes relations avec ses voisins Pour avoir de bonnes relations avec ses voisins, euh, il me semble important euh, d'être souriant, poli, euh, accueillant également. Euh, il, faut, il faut respecter euh, nos voisins, puisqu'on partage euh, quand même des choses, même si... Euh, n'habitons pas ensemble. Euh, on n'est pas obligé euh, d'inviter ses voisins à manger ou à prendre l'apéritif mais euh, ça, peut, ça, peut être, euh, ça peut être un plus, ça peut être très agréable aussi. Euh, il faut respecter ses, ses voisins, faire attention à ne pas faire trop de bruit. Euh, si on invite euh, des amis, si l'on fait une fête chez soi, les prévenir que, que nous allons avoir une, une soirée pour ne pas déranger euh, et euh, essayer d'être serviable aussi, euh, d'aider euh, ses voisins s'ils ont besoin d'aide euh, pour euh, instaurer un, un bon climat.